Ce qui est annoncé, c'est que la perte jusqu'au 31 décembre 2017, 18, 17, 2017, 2017 levée à 5,2 millions. La perte de, de fonctionnement, euh, depuis ce temps-là, l'usine part à 100 000 par mois. Ça, c'est ce qui a été rapporté ce matin là, dans toute la conférence de presse. Donc, 100 000 par mois, donc là, depuis, on rajoute, disons, un 16 mois à peu près, fait on est rendu autour de 2,6 millions plus le 5.2, on approche les 7, euh, et il espère que tout ça soit fait pour euh, 2019. Il ils vont être capable de faire du Gen -Z pour 2019. Euh, le 2,3 millions, il y a eu des demandes qui ont été adressées au gouvernement euh, en attente une réponse. Euh, je ne vous cacherai pas, c'est public, ça a été mentionné en période de questions. Si le gouvernement ne paye pas, qui va payer? C'est ça la réponse, c'est les actionnaires. Donc, mais mais euh, euh, Énergie, on n'investit pas 2 millions. Non, non c'est une erreur. J'ai vu, euh, vu ça aussi dans les médias, mais ce n'est pas vrai. Ouais. Dans les médias, ça a été marqué qu'énergie. Euh, Énergie, c'était eux autres qui payaient 2.3 millions pour le transformer l'usine, mais c'est faux, non? a a signé un contrat ce matin pour acheter le GNC à 70 sous du mètre cube. Ce qui est. Euh, Difficile à calculer. On dit que c'est moins payant, assez le... ben, plus payant que le gaz liquéfié, sauf que le gaz est étant plus comprimé, étant une plus grosse quantité. Donc, euh, c'est vers là que la semaine s'est tournée pour essayer de faire des profits au plus vite. Ben, c'est le massage qui est en dernière de sortir. Ils ont choisi l'option pour faire des profits au plus vite. Et toutes les municipalités sont toutes les années dans ça, On ne leur a pas demandé. Quand vous dites que les municipalités sont unanimes, les municipalités ont pas le droit de vote. Vous avez 40%? À condition qu'il y ait un vote. Il y a eu un vote au départ marqué dans le salaire, il n'y en a plus eu par la suite, donc... Euh, que... C'est un contrat clé en main? C'est un contrat clé en main, mais ben, ça dépend de la clé en main, c'est qui qui tient la clé? Oh, ouais. Ça dépend c'est ah, qui, qui tient la clé Aussi qui? Ben, je ne sais pas encore. Monsieur le maire, pourrais-tu poser une question Allez-y, monsieur. Euh, Roger euh, C'est que moi, c'est euh, moi avec, euh, avec le réseau d'information okay, qui a forcé la semaine, okay, parce qu'on a sorti un rapport, on a sorti des documents okay, qui prouvent qu'il y a quoi qui ne va pas. Euh, je sais que Saint-Paul-de-Croix okay, est actionnaire dans la semaine. Fait que nous autres, ok, quand que tu veux analyser une compagnie, ok est actionnaire dedans euh, on se fait d'autres répondre, ok, soit par la mairesse d'Everjoux qui est actionnaire à 40% ou je par la MRC, je vais oui, la de oui, oui. De... Euh, c'est que, euh, moi je voudrais savoir, ok, au niveau de Saint-Paul, vous avez, vous êtes partenaire dans ce SEMER, cest du vrai ou pas vrai? C'est euh, la MRC dans son entièreté, 40%. Oui, wow, ok, et mais, mais et... Euh, saint paul droit à marqué dans la semaine. À ce que je sache, tout le monde a embarqué. Je vous avouerai que ces documents-là, je ne les ai jamais vus. OK. Euh, Pour votre information, notre homme du CEDEMEUR, l'Otité n'a pas embarqué. Non, non, non, mais notre programme du cédouleur c'est… Non, non, c'est ça. ça. Non, non, mais, ça. OK, de votre par part… On parle des doses municipales. Ah, okay. euh, J'ai fait de la demande de documents au mois de novembre dernier. Okay. Euh, à savoir le plan d'affaires qui avait été proposé à l'origine, qui a permis l'acceptation du projet. Euh, il y avait plusieurs choses que je demandais comme documents. Les avez-vous obtenus? Euh, non, j'ai pas obtenu de réponse et euh, ça a été annoncé par M. le Préfet de okay. la ce matin à la conférence de presse que j'ai fait une demande d'État financier ouais, euh, ça par écrit hier. Effectivement, j'ai fait une demande d'État financier par écrit puisque ça fait longtemps que c'est demandé. Okay. Euh, je n'ai pas eu de réponse encore. Donc, je... Mais moi, ma question serait là, parce qu'il y a des conseillers qui sont quand même ici depuis assez longtemps dans le temps que M. Dion était maire. Est-ce que, est que vous avez vu des rapports financiers okay, de la semaine qui nous ont été montré? Jamais -ce que, Non, ok. Les, euh, les rapports financiers, de ce qu'on a compris, euh, vous avez dû écouter ce matin la oui, de presse. Oui. Les rapports financiers sont très difficiles à avoir. Euh, ça a été rapporté par Monsieur, Je crois, Jenny qui en avait un de 2016. Euh, ben, avec, parce que je, le... Sauf que l'incompréhension, Regardez, je ne peux pas vous inventer. Non, euh, si non, vous non, écouté, non, vous non, non, mais c'est parce inventer... que. Non, mais c'est pas ça, écoutez, nous autres, OK, il y a eu un rapport financier, parce que nous autres, on avait demandé en 2015. On, ré, on avait réussi à, à, à l'obtenir. Puis là, on disait dans ce rapport financier-là, qu'en 2015, on remboursait une partie de la dette. En 2016 2017. Mais là, là on ne sait plus rien, OK? M. Lagacé ne veut pas bien nous Mais, dire... Mais euh, je vais vous arrêter euh, tout de suite à ce niveau-là, oui. parce que c'est toutes les choses qui ont été rapportées ce matin par, le, par les médias. Effectivement, il y a eu des demandes d'État financier jusqu'à l'année 2016. Ça ne dérangeait pas de les, de, de, de les donner. Euh, depuis, depuis ce temps-là, il n'y en a plus. Euh, ce qui a été mentionné par M. le Préfet, c'est qu'il y a un avis juridique qui a été fait en ce sens-là, euh, à savoir que oh. Euh, étant donné qu'il y avait un partenaire privé à 20%, il n'était pas obligé de donner les états financiers. Euh, c'est la réponse qu'on a eue tout le monde. Okay. Bon, je ne peux pas vous inventer. Okay. Une okay. Mais mais pas non, ok, Monsieur, je, vais oui. Oui. je peux pas vous inventer une réponse là-dessus. La seule chose que je peux vous dire, par contre, c'est que euh, c'est pas juste propre à la de la guerre du Loup, je crois que ça va plus large que ça. Les partenariats publics-privés amènent ce problème-là. On ça ça ne se... niveau, là? Attendez, on ne peut pas se servir du partenaire privé pour dire qu'on n'a pas des temps financiers à rendre quand il y a de l'argent public qui est en cause. Exact. C'est ma position. Oui. Euh, je ne peux pas répondre à aucune autre de vos questions là-dessus parce que je ne sais pas. OK. Puis je pas eu l'information. Pis... OK. Mais vous, en tant que maire qui siégez à MRC de Lire du loup oui. est-ce que vous les avez vu, est-ce que vous avez entendu les chiffres de ces maires? OK. Y a-t-il des discussions? Il y a il des maires à voilà, de la table qui posent des questions ou qui n'en ont pas? Ou c'est une chaîne Lagacé qui dirige Puis personne ne peut dire à mot. Je vais euh, répondre simplement. Moi, j'ai fait la demande. Je ne peux pas vous révéler le contenu des discussions autour de la table de la MRC. Euh, La raison pourquoi j'ai fait la demande, c'est que je voulais avoir l'information que je n'avais pas depuis que je suis en poste. Ça répond, je pense très clairement à la question.